La partie du chapitre sur lequel je voudrais mettre l'accent commence au verset 15 où la Bible dit Ainsi, pour autant qu'il dépend de moi, je suis prêt à prêcher l'évangile à vous aussi qui êtes à Rome Car je n'ai pas honte de l'évangile de Christ Car c'est le pouvoir de Dieu envers le salut à quiconque croit, aux juifs d'abord et aussi aux grecs Et ce que je veux prêcher ce matin, c'est être prêt à prêcher l'évangile Êtes-vous prêt pour prêcher l'évangile ce qui signifie, si l'occasion se présente, seriez-vous prêt et capable de donner l'évangile à quelqu'un, à gagner quelqu'un au Christ Si vous étiez confronté à une personne non sauvée, si vous aviez la possibilité d'obtenir qu'il soit sauvé, sauriez-vous quoi faire Savez-vous comment aller frapper aux portes et donner l'évangile aux gens Faire un travail approfondi et être efficace Paul a dit « Je suis prêt, autant qu'il dépende de moi ». Il a dit « J'ai la parole de Dieu en moi ». Je dois l'enseigner, je suis prêt à prêcher l'évangile. Et nous devons être prêts aussi. Allez, si vous le voulez, à Acte chapitre 2. Vous dites, pourquoi voulez-vous enseigner ceci un dimanche matin Un grand nombre d'églises auront peut-être une classe séparée pour aller gagner des âmes, ou peut-être vous venez à une période de sortie d'évangélisation et vont avoir une formation pour vous. La raison pour laquelle je veux enseigner ça le dimanche matin est parce que je crois fortement que tout le monde doit être un gagneur d'âme. Gagner des âmes, c'est pour tout le monde. Prêcher l'évangile, c'est pour tout le monde. Je vais vous le montrer à partir de la Bible. Ce n'est pas seulement pour les pasteurs. Ce n'est pas seulement pour une élite ou les jeunes. C'est quelque chose auquel chacun d'entre nous, en tant que peuple de Dieu, doit avoir part. La Bible dit que Jésus a dit dans Matthieu 4, vous êtes dans Acte 2, mais il leur a dit, « Suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Voilà ce que cela signifie qu'être un disciple du Christ, c'est rallier les gens à l'évangile. Sinon, une fois que nous sommes sauvés, nous pourrions aussi aller directement au ciel. La raison pour laquelle nous sommes laissés sur cette terre est que nous pourrions atteindre les perdus avec l'évangile. Voilà pourquoi nous ne déménageons pas notre église dans une communauté quelque part, ou que nous n'allons pas vivre dans l'isolation quelque part pour faire nos propres affaires. Non, nous vivons dans la ville de Phénix, nous vivons dans la ville de Tampi, afin que nous puissions être là où les perdus sont pour les atteindre avec l'évangile. Voilà pourquoi nous sommes ici. La Bible dit à Actes chapitre 2, verset 16, mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. À quoi fait-il référence Dans ce passage, il y avait 120 croyants dans cette église primitive, environ le même nombre de personnes qui sont ici ce matin. Mais il y avait environ 120 personnes dans l'église et la Bible dit clairement qu'elle comprenait également des femmes. Il y avait des hommes et des femmes. La Bible parle du fait qu'il y avait tous ces hommes pieux venant de partout dans le monde, de toutes les différentes parties du monde qui étaient réunies à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte. Et alors qu'ils étaient là, cette église primitive leur donnait l'évangile, leur prêchait l'évangile. Ils sont en train de gagner des âmes parmi cette foule de personnes qui sont assemblées. Et Dieu accomplit un miracle dans ce chapitre où ils sont réellement en mesure de parler des langues étrangères qu'ils n'avaient jamais appris. Ce fut un miracle, parce que les gens venaient de partout dans le monde et pourtant ils ont été en mesure de donner aux gens l'évangile dans leur propre langue, alors même qu'ils étaient tous galiléens. C'est un miracle extraordinaire qui a eu lieu. Regardez ce qui est dit au verset 17. Voilà ce qui est dit en référence à cet événement. « Et il arrivera au dernier jour, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront et vos jeunes hommes auront des visions, et vos hommes âgés rêveront des rêves. Et sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai en ces jours-là de mon esprit, et ils prophétiseront. » Quel est le contexte de ce passage Un événement où le peuple de Dieu, hommes et femmes, jeunes et vieux, donnait l'Évangile aux personnes qui visitaient Jérusalem depuis toutes les parties du monde. Et ils prêchent l'Évangile à ces gens. Et Dieu dit que cela est l'accomplissement d'une prophétie, que Dieu répandra son esprit à la fois sur les mâles et les femelles, et ils prophétiseront, que le jeune et le vieux prophétiseront. Ce passage prouve, et je peux aller à un tas d'autres passages, mais ce n'est pas le propos du serment, juste pour vous prouver que gagner des âmes est pour tout le monde, ce n'est pas seulement quelque chose pour les hommes. C'est quelque chose pour les hommes et les femmes, ce n'est pas seulement pour les jeunes, c'est pour les jeunes et les vieux. Tout le peuple de Dieu peut être utilisé différemment pour allier les âmes à Christ. En fait, ceci est un exemple extrême, mais mon grand-père a été sauvé par un garçon de 5 ans qui lui a donné l'évangile. C'est une situation extrême, mais un garçon de 5 ans est allé vers mon grand-père et lui a prêché l'évangile et lui a cité les versets qui sauvent, la voix de Romain. Il n'a pas été sauvé là immédiatement. Mais il a été tellement impressionné qu'il a dit qu'il irait à l'église de ce gamin le dimanche. Il est allé à cette église, puis quelques jours plus tard, le pasteur est venu lui rendre visite à sa maison et l'a gagné au Christ. Il a été sauvé à la suite de cette semence qui a été plantée par ce garçon de 5 ans. Dieu veut utiliser tout le monde pour amener les gens au salut et gagner des âmes. Il peut tous nous utiliser de manière différente. Tout d'abord, permettez-moi de dire ceci. La meilleure façon d'apprendre comment annoncer l'Évangile ou comment aller gagner des âmes est d'aller gagner des âmes et d'être un partenaire silencieux. Vous n'avez pas besoin d'y aller, mais dans Luc 10, verset 1, il est dit « Après ces choses, le Seigneur en désigna aussi 70 autres et les, envoyait, les envoya deux par deux devant lui dans chaque ville et en tout lieu où il devait lui-même aller. Jésus-Christ, à un moment, a ordonné 12 apôtres. Puis plus tard, il désigna encore 70 apôtres. Et ces 70 apôtres, il les a envoyés deux par deux, donc en gros 35 groupes de deux. Il les a envoyés dans toutes ces villes et leur a dit d'aller prêcher. Ils sont allés gagner des âmes. Donc il existe un précédent biblique ou un exemple biblique pour aller frapper aux portes deux par deux. La meilleure façon d'apprendre est juste d'y aller en tant que partenaire silencieux et d'écouter. Et il suffit de suivre quelqu'un. Voilà comment j'ai appris à gagner des âmes. Mais je veux encore vous enseigner ce matin. Et je veux veiller à ce que notre église soit aussi sur la même ligne de gagner des âmes. Et je ne vais probablement pas passer en revue tout le sujet ce matin. Ça va probablement aller plus tard dans la nuit, mais je vais aller aussi loin que je peux ce matin. Vous dites « Je vais juste faire la sourde oreille parce que ça ne m'intéresse pas de gagner des âmes. » Hommes vous parce que le ciel et l'enfer sont réels. Et si le ciel et l'enfer sont réels, alors nous devons être prêts à prêcher l'évangile. Vous dites, je ne vais pas frapper aux portes. Qu'en est-il de votre mère Qu'en est-il de votre père Qu'en est-il de votre frère et de votre sœur, De vos collègues et de vos amis, de votre famille et de vos voisins Êtes-vous prêt à prêcher l'évangile Allez-vous avoir une occasion et ne pas parvenir à saisir cette occasion parce que vous n'êtes pas prêt? Qu'est-ce que tu dis et je peux vous dire quelque chose, il y a eu beaucoup de fois où je voulais gagner déjà à Christ en grandissant et je ne savais pas vraiment ce que je faisais et j'ai échoué. Je n'avais jamais gagné personne à Christ jusqu'à l'âge de 17 ans, lorsque je suis allé frapper aux portes en suivant quelqu'un, en apprenant de lui. Alors j'ai commencé à être efficace à mon travail et avec ma famille et mes amis en leur donnant l'évangile. Parce que j'avais de l'expérience, j'étais prêt à prêcher l'évangile. Tout d'abord nous allons commencer, euh, ce serment est en trois phrases. Et encore une fois je ne pourrais pas passer en revue tout cela ce matin. Les trois phases de l'annonce de l'évangile sont le commencement, le milieu et la fin. La raison pour laquelle je dis cela est parce que la partie la plus difficile pour donner l'évangile à quelqu'un est le commencement et la fin. Le milieu n'est pas si difficile. Et donc je vois les gens lutter le plus juste pour commencer. Commencer la conversation. Entrer dans l'évangile. Voilà la partie la plus difficile. Puis une autre partie difficile est parfois quand les gens arrivent vers la fin et ne savent pas comment faire pour conclure. Ils font le plus gros, mais ils ne savent pas vraiment où aller ensuite. Je vais passer plus de temps sur le début et sur la fin. Tout d'abord, commençons avec le début. Cela va s'appliquer au porte-à-porte, -porte, mais cela va être en grande partie utile dans votre vie quotidienne et je vais vous expliquer comment cela fonctionne. Allez à Ephésiens chapitre 6 parce que la prochaine écriture que nous allons ex examiner est dans Ephésiens chapitre 6. Numéro 1. Voici mon conseil pour gagner des âmes. Ne frappez pas comme la police. J'ai remarqué une tendance dans notre église où les gens frappent aux portes comme s'ils étaient de la police. C'est une mauvaise idée parce que faire ceci rend les gens sur leur garde et inquiets avant même d'ouvrir la porte. Ils se demandent « Qu'est-ce que c'est qui frappe à ma porte ?» Donc, numéro 1, ne frappez pas comme la police. Vous pas pas un mandat de perquisition. Voici ce que je dis toujours aux gens. Si vous frappez à la porte comme la police, frappez à la porte et écartez-vous. Car un coup de fusil pourrait traverser la porte. Voilà ce que fait la police quand il frappe aux portes comme ça. Il frappe puis il s'écarte. Ne frappez pas comme la police. Donnez un coup amical. Et en passant, frappez sur le côté. Je fais toujours ça. Je frappe toujours sur le côté de la porte. Vous dites pourquoi Pourquoi ne pas frapper contre de temps en temps, une porte sera entr'ouverte et vous y frappez. C'est vraiment gênant lorsque la porte recule et s'ouvre et les gens sont là. Pourquoi entrez-vous dans ma maison Si elle est un peu entr'ouverte et que vous frappiez sur le côté de la porte, ça n'arrive pas. C'est quelque chose de très pratique et d'autres choses vont être bibliques. Numéro 1, ne frappez pas comme la police. Donnez un coup amical, quelque chose comme ça. Vous pourrez avoir votre propre style, mais donnez un coup amical. Frappez assez fort pour être entendu, mais de façon conviviale. Vous pourriez frapper deux fois pour être sûr, mais pas. J'ai été gagné des âmes avec des personnes dans notre église qui frappent. Qu'est-ce que c'est Mauvaise idée. C'est le numéro un. Numéro 2. sourire et être aimable quand vous les saluez. Vous devez être agréable. La Bible dit. Laissez votre discours être toujours accompagné de grâce, assaisonnée de sel. Il n'y a pas de raison d'y aller en fronçant les sourcils. Vous devez être souriant, amical, regarder les gens dans les yeux, leur serrer la main. C'est juste la courtoisie, la gentillesse commune que la Bible enseigne. Numéro 3. Vous devez prier pour la hardiesse. Lisez l'Écriture dans Ephésiens 6, verset 18. Il est dit Priant toujours tout en prière et supplication en l'esprit et veillant à cela avec toute persévérance et supplication pour tous les saints. Il est dit de prier pour vos frères et sœurs en Christ. Priez pour les saints. Puis il dit cela. Et pour moi, il dit, priez pour moi. Regardez la requête de prière de Paul. Priez pour moi que l'énonciation puisse m'être donnée, afin que je puisse ouvrir ma bouche hardiment pour faire connaître le mystère de l'évangile, pour lequel je suis un ambassadeur enchaîné, qu'en cela je puisse parler hardiment comme je dois parler. Que signifie la hardiesse Quel est le synonyme de la hardiesse Courage. Courage, exact. Quel est le contraire de la hardiesse La peur, être timide, lâche. Ne soyez pas timide, lâche et craintif quand vous allez gagner des âmes. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Nous sommes du côté des vainqueurs. Le Seigneur sera ton confident et gardera ton pied de toute embûche. Nous devons prier. Vous dites, je suis juste nerveux, j'ai peur. Voilà la meilleure façon de ne pas être effrayé nerveux. Faites-en plus. Parce que la première année d'évangélisation, j'étais nerveux à chaque fois, la première année. Le plus vous en faites, le moins vous êtes nerveux. Les cent premières fois que je prêchais, j'étais très nerveux. Mais après l'avoir prêché cent fois, deux cents fois, vous n'êtes plus aussi nerveux. La manière de surmonter la peur est, numéro un, priez pour la hardiesse. Dites, ô oh Seigneur, s'il vous plaît, donnez-moi la hardiesse. Seigneur, enlevez la crainte. La Bible dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et un esprit saint. Vous demandez pourquoi c'est -ce si important. Parce que votre peur ou votre hardiesse se communique à la personne à qui vous parlez, que vous le vouliez ou non, que vous le croyiez ou non. Avez-vous déjà entendu l'expression qui dit que les chiens peuvent sentir la peur Si les chiens sentent la peur, ils vont vous poursuivre et vous mordre plus. Tout le monde peut sentir la peur. Et quand vous arrivez à la porte et que vous êtes faible, timide et lâche, ça fait mauvais effet sur les gens. Ils peuvent le sentir. Donc il faut mieux y aller avec la hardiesse, dans la puissance de l'Esprit Saint, aller à cette porte et regarder avec confiance dans les yeux et être là pour prêcher l'évangile. Non seulement ça, mais Dieu nous commande de prêcher avec hardiesse. La meilleure façon d'avoir hardiesse est numéro un d'aller évangéliser plus souvent et de gagner de l'expérience. Ça va venir avec le temps. Et numéro deux, prier pour l'hardiesse. Cela devrait être une requête de prière. Priez pour vous-même et pour les autres. Voilà la première des trois choses, ne pas frapper comme la police, sourire et être amical, priez pour la adhiesse. Que dites-vous lorsque la porte s'ouvre Vous arrivez, vous êtes souriant, voici ce que je dis. Je dis « Bonjour, je suis le pasteur Anderson, vous diriez mon nom est quoi qu'il soit, ajoutez le le, le vôtre. « Je voudrais vous inviter à l'église Baptiste Faithful World. » Nous avons ces invitations, ceci est un bon brise-glace pour dire « Bonjour, comment allez-vous Je suis le pasteur Anderson, je voudrais juste vous inviter à l'église Faithful World. » Je leur mets dans leurs mains, puis je leur dis, vous allez à une église Tout de suite, je vais droit au but. Ne dé détestez-vous pas quand des gens viennent à votre porte et ne vont pas droit au but Quel gentil chien, quelle belle fleur Vous êtes là pourquoi Donc j'y vais directement et je dis juste, bonjour, comment allez-vous Je suis le pasteur Anderson, je veux juste vous inviter à l'église fès world D'ailleurs, est-ce que vous allez à l'église Ils vont dire, non, je ne vais pas à l'église, ou ils vont vous donner la liste églises, des églises où ils vont. Ils vont vous dire Je vais à la première église du froid glacial, ou je vais à la seconde presbytérienne, ou je vais à la communauté de la grâce, ou je vais à l'église catholique des saints meurtriers de la foi, ou quoi que ce soit. Quelle que soit l'église qu'ils vous donnent, peu importe ce qu'ils répondent, ma réponse est toujours la même. Je leur ai donné ça et leur ai demandé s'ils vont à l'église. Peu importe ce qu'ils disent, ça n'a pas d'importance. Le nom de l'église qu'ils donnent. Je dis toujours. Plus important que d'aller à l'église, si vous deviez mourir aujourd'hui, savez-vous pour sûr si vous iriez au ciel Je viens d'abord les inviter à l'église, leur demander s'ils vont à une église. Ensuite, je leur demande, plus important que l'église, si vous deviez mourir aujourd'hui, savez-vous avec certitude si vous iriez au ciel Voilà une grande question pour aller vers le sujet de l'évangile et du salut. Vous jaugez où les gens en sont dans ce qu'ils croient en posant cette question et vous demandez, quelle est l'importance de cette question La Bible dit, j'ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous puissiez savoir que vous avez la vie éternelle, afin que vous puissiez croire au nom du Fils de Dieu. La Bible dit dans Romains 8,16, l'esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Les personnes qui sont sauvées savent qu'elles sont en route vers le ciel. Elles savent que c'est par la foi et elles savent qu'elles ont confiance en Christ. Voilà pourquoi cela est une grande question pour commencer. Maintenant, voici comment adapter ceci à une situation informelle, ce qui signifie que vous n'êtes pas en train de gagner des âmes, vous n'êtes pas en train de frapper aux portes, vous êtes avec quelqu'un au travail, vous êtes au volant dans la camionnette du travail pendant un long trajet, vous êtes seul ensemble, vous avez là une bonne occasion. Par ailleurs, chaque fois que vous êtes seul avec quelqu'un, c'est l'occasion de lui donner l'évangile. Chaque fois que vous êtes seul avec quelqu'un. Je ne dis pas que nous allons arrêter de travailler. Laissons tourner l'horloge et nous allons arrêter de travailler et juste parler de l'évangile pendant la prochaine heure. Évidemment, ce serait malhonnête de le faire à votre travail. Mais beaucoup de fois, vous êtes au volant et c'est soit ça, soit écouter un tas d'absurdités à la radio ou dire des bêtises. Lorsque vous êtes seul avec quelqu'un dans un véhicule de travail, c'est une grande occasion pour donner l'évangile. Ou à l'heure du déjeuner ou quelle que soit l'occasion se présentant, vous pouvez sauver cette personne au travail. Voici comment vous pouvez adapter ceci à des amis. La famille, vos collègues de travail, fondamentalement, tout ce que vous avez à faire est de demander à quelqu'un « allez-vous à l'église ?» Ou vous pourriez même dire « êtes-vous chrétien ?» Voilà une autre grande question. Si je suis au volant sur la route avec mon copain du travail, « Hey, Joe, es-tu chrétien ?» Et il dit « oui ». Alors je dis « permets-moi de te poser cette question, Joe ». Sais-tu avec certitude si tu mourrais aujourd'hui, si tu iras au ciel Alors voilà le truc. Tout ce que je vais enseigner sur comment gagner des âmes est pareil à partir de maintenant. La plus grande erreur que j'ai fait quand j'ai commencé à gagner des âmes était que quand je suis allé en porte-à-porte, j'ai eu beaucoup de succès. Mais dans la famille, avec mes amis, collègues de travail, j'échouais parce que je croyais que je devais les approcher complètement différemment et j'allais dans ces grands débats de longue haleine pendant deux ou trois heures. Traiter l'évangélisation quotidienne comme vous traitez l'évangélisation en porte à porte et vous aurez du succès. Voilà le meilleur conseil que je puisse vous donner. Voilà pourquoi c'est si génial d'aller en porte à porte. Vous accumulez toute cette expérience et cette pratique. Maintenant, vous pouvez amener vos proches au salut. C'est vraiment facile. Vous commencez la conversation d'une manière similaire. Vous dites, Franck, allez-vous à l'église Est-ce vraiment une question embarrassante à poser Est-ce vraiment bizarre ou inconfortable ou étrange ou aléatoire ou malvenue De juste demander si vous allez à l'église c'est une question tellement grande pour commencer la conversation, alors vous demandez juste, savez-vous avec certitude Et s'ils disent non, vous pouvez juste demander, êtes-vous chrétien S'ils disent non, je ne le suis pas, dites simplement, permettez-moi de vous montrer ce que la Bible dit sur comment être sauvé afin que vous puissiez devenir un chrétien, si, si vous le voulez. Vous pouvez décider si vous croyez ou non. S'ils disent oui, je suis un chrétien, alors savez-vous avec certitude si vous mourriez aujourd'hui, si vous iriez au paradis Assez simple, hein? et c'est un excellent moyen de mettre en place l'évangile. Ce n'est pas gênant ou inconfortable ou étrange, c'est juste un moyen facile d'apporter l'évangile à vos amis, vos proches, et ainsi de suite. Que faisons-nous avec leurs réponse quand nous leur demandons s'ils savent avec certitude s'ils iraient au ciel, s'ils mourraient aujourd'hui S'ils disent non, alors vous dites, puis-je prendre 5 à 10 minutes pour vous montrer à partir de la Bible comment être sauvé Puis-je vous montrer quelques-unes des Écritures, comment vous pouvez le savoir à coup sûr S'ils disent qu'ils ne sont pas sûrs, alors dites « Est-ce que je peux vous montrer à partir de la Bible comment vous pouvez le savoir avec certitude ?» Voilà l'important. S'ils expliquent le moindre doute, c'est là que je vais à la suite. Donc, s'ils disent « Que pensez-vous de ça ?» Qu'en est-il si je leur demande « Savez-vous avec certitude si vous iriez au ciel au cas où vous mourriez » et qu'ils répondent « Je pense que oui. » Est-ce une certitude Qu'en est-il s'ils disent « Je suis assez sûr que oui. » Est-ce une certitude non, chaque fois que quelqu'un dit oui, je suis assez sûr, je réponds, est-ce que je peux vous montrer comment vous pouvez en être sûr à 100% Parce qu'il y a une différence à être sûr en 100% et être assez sûr. Donc quand ils disent à peu près sûr, je pense que oui, j'espère que oui, peut-être, je ne sais pas. Alors je dis, puis-je prendre juste quelques minutes et vous montrer à partir de la Bible comment vous pouvez en être sûr à 100% S'ils disent oui, disons qu'ils disent... Euh, je le sais avec 100% de certitude. Cela signifie-t-il qu'ils sont sauvés Non. Oh. S'ils disent, oui, je le sais avec certitude que je vais au ciel. Alors la prochaine question est, qu'est-ce que vous croyez qu'il faut pour y arriver C'est ma question suivante. Que croyez-vous qu'il faut à quelqu'un pour y arriver À ce stade, il pourrait dire, vous devez aller à l'église, vous devez vivre une bonne vie, vous devez suivre tous les commandements. Et tout de suite, ils vous montre qu'ils n'ont pas la foi en Christ, ils croient aux œuvres. C'est pourquoi la question suivante, après... Euh, Savez-vous avec certitude et s'ils expriment une certitude à 100%, vous demandez « Que croyez-vous qu'une personne doit faire pour être sauvée ?» Si on vous donne comme réponse le salut par les œuvres, je dis simplement « La Bible dit réellement quelque chose de différent. » Puis je vous montrer ce que la Bible dit que nous devons faire pour être sauvés, voilà où je vais après. Parfois, ils vont vous donner une réponse où quand vous leur demandez « Que pensez-vous qu'une personne doit faire pour aller au ciel ?» Ils diront quelque chose du genre « Il suffit de croire en Jésus » qui est la bonne réponse. Ou ils pourraient dire d'une manière avec laquelle ils ont grandi, ils pourraient dire quelque chose comme « Vous avez juste accepté Jésus comme votre sauveur » ou « Vous avez juste à demander Jésus dans votre cœur » ou « Croire en Jésus ». Quelle que soit la façon dont ils l'expriment, que ce n'est pas par les œuvres s'en étant sauvé par Jésus, si on vous donne ce genre de réponse, vous savez quoi Il pourrait pourtant ne pas être sauvé. Beaucoup de gens disent cela. Donc il y a une autre question que je pose, simplement, pour m'en assurer, et qui est, croyez-vous qu'il y ait quelque chose que vous pourriez jamais faire pour perdre votre salut Disons que vous faites quelque chose de vraiment mal, disons que vous arrêtez d'aller à l'église... Parce que beaucoup de gens vont dire, pour être sauvé, il faut simplement accepter Christ comme sauveur. Et ensuite, vous demandez, pensez-vous qu'il y ait quelque chose que vous pourriez faire pour le perdre Oui, bien sûr, si vous ne vivez pas droitement, vous allez le perdre. Attendez une minute, vous venez de me dire que tout ce que vous avez à faire est de croire en Jésus comme sauveur. Et maintenant, vous me dites que vous devez garder les commandements, vous devez aller à l'église. Donc, écoutez, voilà une chose que je ne fais pas. Je ne m'accroche pas à la jambe de quelqu'un à sa porte en lui posant 20 questions. Je ne les passe pas sur le grill. Je ne les interroge pas avec 20 questions. Tout ce que je leur demande est, savez-vous avec certitude, comment le savez-vous, pensez-vous que vous pouvez le perdre Voilà la série des trois questions. Est-ce que c'est parfait Non, mais ça va éliminer 99% des personnes qui ne sont pas sauvées. Parce que parfois, vous pouvez être désagréable quand vous posez 15 questions. Juste ces trois questions vont éliminer et vous aider à déterminer. Maintenant, nous est-il vraiment possible de savoir avec certitude que les gens sont sauvés ou non Non, nous le savons juste pour nous-mêmes. Nous connaissons notre cœur, mais ça sera exact à 99% ou quelque chose comme ça. Voilà comment je le vois. Si vous leur demandez « avez-vous la certitude ?»« comment le savez-vous »« pouvez-vous le perdre ?» C'est un bon moyen de déterminer où ces personnes en sont spirituellement. Si elles répondent mal à l'une de ces questions, alors « eh, hey, est-ce que je peux vous montrer ce que dit la Bible ?» Ça ne prendra que quelques minutes. Permettez-moi de vous le montrer comment être sûr à 100% à partir de la Bible. Et soyez aimable. Bon, c'est la mauvaise réponse, mon pote. Vous avez tout faux. Laisse-moi te montrer ce qu'il en est, mec. Vous le faites aimablement et vous dites simplement que la Bible dit réellement quelque chose de différent. Puis-je vous montrer quelques versets Juste vous montrer Voilà comment vous commencez la conversation. Maintenant, à ce moment-là, si quelqu'un vous dit non, parfois on va vous dire non, merci, je suis occupé. J'ai quelque chose sur le feu, je surveille les enfants, je n'ai pas vraiment de temps en ce moment. Vous savez, ils ont une manette de jeu vidéo dans la mer en vous disant combien ils sont occupés. Mais si quelqu'un est occupé qu'il dit non, qu'il ne veut pas parler, alors voici ce que je dis toujours. S'ils disent oui, je leur présente l'évangile. Mais s'ils disent non, je dis cela. Pas de problème, je comprends. Je dis juste, laissez-moi vous donner rapidement un verset. D'abord, je dis pas de problème, je comprends. De cette façon, ils sont plus réceptifs à écouter le verset parce que j'acquiesce au fait qu'ils n'ont pas le temps maintenant. Permettez-moi de vous donner un verset. Pourquoi leur donner un verset Allez à 1 Corinthiens chapitre 3. Pourquoi leur donner un verset Parce qu'un verset, c'est mieux que rien. Voilà pourquoi. La parole de Dieu a du pouvoir. Et j'ai parlé à beaucoup de gens qui ont entendu un verset qui a vraiment eu un impact sur eux. Ils pensaient au verset pendant des années. Et puis, finalement... Des années plus tard, ils ont été sauvés. La parole de Dieu a cette puissance. Vous faites une grande chose si vous pouvez simplement donner un verset puissant à quelqu'un. Vous avez accompli quelque chose. Vous pourriez aller gagner des âmes pendant une heure. Et vous vous dites, nous n'avons pas pu donner l'évangile à quelqu'un, mais vous aurez probablement laissé un verset à une dizaine de personnes. Vous faites quelque chose pour Dieu. Vous faites des progrès. Vous accomplissez quelque chose pour le Seigneur. Regardez ce que dit la Bible dans 1 Corinthiens 3,5 Qui donc est Paul Et qui est Apollos Sinon des ministres par lesquels vous avez cru, ainsi le Seigneur a donné à chaque homme. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a donné l'accroissement. » Donc, parfois, une personne plante cette semence de la parole de Dieu, et une autre personne vient, l'arrose et moissonne. Ensuite, il dit ceci, « Ainsi donc, ni celui qui plante n'est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui donne l'accroissement. » Voici le verset clé au verset 8, « Or, celui qui plante et celui qui arrose sont un. » Voilà une déclaration clé. Tout le monde comprend cela. Celui qui plante et celui qui arrose sont un. Et chaque homme recevra sa propre récompense selon son propre travail. Qu'est-ce que cela signifie quand il dit qu'ils sont un Cela signifie que la même personne a planté et a arrosé. Donc quand nous allons gagner des âmes, parfois nous allons planter, parfois nous allons arroser. Certaines personnes disent « Tout ce que je fais est juste planter. Ça ne colle pas avec ce verset. Ce verset dit, celui qui plante et celui qui arrose sont un, la même personne. Nous le faisons tous les deux. Donc, vous ne voulez jamais avoir quelqu'un qui est sauvé. Tout ce que je fais, je donne aux gens un verset. Non, vous faites les deux. Voilà pourquoi nous leur laissons un verset. Vous dites, quel verset dois-je leur donner Eh bien, un des versets que je leur donne est Jean 3,16. C'est un verset célèbre. Ils pourraient déjà l'avoir entendu avant. Il est puissant, il enseigne l'évangile. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. » Et je leur donne ce verset, puis je leur donne une réflexion rapide sur ce verset. Remarquez qu'il n'est pas dit « quiconque rejoint une église », remarquez qu'il n'est pas dit « quiconque garde les commandements », il est dit « quiconque croit ». En effet, tout ce que vous avez à faire pour être sauvé selon l'Écriture est de croire au Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas basé sur combien nous sommes bons, nous sommes tous des pécheurs, nous méritons tous l'enfer. Nous sommes sauvés en croyant dans le Christ. Basiquement, je leur donne un évangile ultra rapide, en résumé avec un verset. Sans doute pas assez pour qu'ils comprennent pleinement l'évangile, mais c'est quelque chose à leur donner pour qu'ils y pensent. C'est une bonne plantation de graines. Je leur donne un verset, et puis je l'explique en 20 ou 30 secondes. Et puis je dis, je vous souhaite une bonne journée. Je ne veux pas les laisser avec un goût amer dans la bouche, parce que je veux que la prochaine personne puisse venir et en être en mesure de présenter l'évangile. Vous dites, pourquoi demander Pourquoi ne pas aller directement à l'évangile Voilà ce que je faisais avant. Quand j'ai commencé à gagner des âmes, je me suis dit, je ne vais pas demander aux gens s'ils veulent l'entendre ou non. Je vais le donner à tout le monde. Voilà ce que j'ai remarqué. Je perdais beaucoup de temps avec des gens qui ne m'écoutaient pas et qui ne voulaient pas l'entendre. Et il y a quelqu'un d'autre dans la rue qui veut l'entendre. Donc, si quelqu'un ne veut pas en entendre parler, ils sont endurcis contre l'évangile. Je ne veux pas rester là et leur parler pendant 20-30 minutes alors qu'ils font « ouais, ouais, ouais » et qu'ils n'écoutent pas. C'est un gaspillage de mon temps. Voilà, mon temps est précieux. Par conséquent, je préfère juste leur donner un verset. Je ne leur dis pas, tant pis pour vous. Je les laisse avec une écriture, mais je préfère passer au suivant. Quand je vais gagner des âmes, mon objectif, et les gens ont différents objectifs quand ils vont gagner des âmes. Vous savez quel est mon objectif Amener les uns au salut. Mon but quand je sors gagner des âmes est que quelqu'un soit sauvé. Si je parle avec quelqu'un qui ne porte aucun intérêt à ce que je dis, je vais passer. Parce que je veux que quelqu'un soit sauvé. Si nous avions un temps illimité, une énergie illimitée, des ressources illimitées, nous irions mettre notre pied dans la porte et nous parlerions à chaque personne sans nous arrêter. Non, c'est plus intelligent je pense. Et les gens ont des opinions différentes, mais mon opinion est que je préfère les laisser avec un verset et aller vers la personne qui est intéressée, qui porte de l'attention, qui veut l'entendre. C'est ce que je fais. Maintenant, entrons dans la deuxième partie, la présentation principale. Nous avons vu comment entamer la conversation, n'est-ce pas Nous avons vu comment entrer dans l'évangile. Quel verset nous pouvons leur donner Jean 3, 16, acte 16, 30, 1 Jean 5, 13. N'importe quel verset puissant que vous pouvez leur donner et l'expliquer rapidement. S'ils disent « Oh oui, montrez-moi » Maintenant, nous devons leur montrer ce qui nous mène à la deuxième partie, le milieu. Nous avons couvert le début, maintenant nous allons dans le milieu. Maintenant, il est temps d'ouvrir notre Bible et montrer effectivement à la personne comment être sauvée. Voici quelque chose qui, je pense, vous aidera à gagner des âmes. Il faut juste réaliser que le même évangile fonctionne pour tout le monde. Vous ne devez pas avoir un évangile différent pour chaque personne. Je ne dis pas que vous devez faire la même chose à chaque fois. Vous pourriez vous ennuyer avec cela et vous pourrez parler à différentes personnes différentes de différentes façons. Mais en tant que débutant, il est plus intelligent d'apprendre une façon de le faire et de vous habituer à vous tourner vers ces écritures, les trouver, savoir comment les expliquer. Puis quand vous deviendrez plus expérimenté, vous pourrez vous diversifier, vous pourrez utiliser un peu plus de variantes. Mais dans les premiers temps, il est plus intelligent de juste avoir une méthode qui fonctionne. Utilisez-la, faites-la bien et vous savez quoi Cette méthode que j'enseigne fonctionne. Y Il y a-t-il d'autres façons de le faire qui fonctionnent aussi Oui. y a-t-il d'autres bonnes façons d'aller gagner des âmes Oui. Ceci est ma façon que j'utilise. Je l'ai faite pratiquement chaque semaine depuis au moins, voyons. J'ai commencé quand j'avais 17 ans, j'ai 32 ans maintenant, 15 ou 16 ans. Cet été, ça va faire 16 ans que j'utilise cette méthode pour gagner les gens à Christ. Je l'ai enseignée à beaucoup de gens qui l'ont utilisée avec succès. Cette méthode fonctionne. Quand j'ai commencé à gagner des âmes, vous savez comment je l'ai fait De la façon dont on me l'a enseigné. Et une fois que j'étais à l'aise avec ça, j'ai commencé à le faire à ma façon. Voyez, voilà la meilleure façon d'apprendre. Quand vous donnez l'évangile, ne vous dites pas, c'est un juif, j'ai besoin d'un évangile complètement différent. C'est un catholique, je dois utiliser un évangile complètement différent. Un mormon, un évangile totalement différent. Un athée, un évangile totalement différent. Écoutez, ces religions ont quelque chose qui doit être précisément abordé. Je l'inclus à la fin. Je le place à la fin, Parce que je ne veux pas commencer avec, premièrement, permettez-moi de vous parler de la grande prostituée de l'Apocalypse. Vous savez, l'Église catholique romaine, je ne vais pas y aller parce que les gens vont faire. Quoi Je donne toujours le plan de salut en premier. Parce que quelle est la puissance de Dieu pour le salut La Bible dit que je n'ai pas honte de l'Évangile du Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut « Pour quiconque croit, pour le juif premièrement, puis au grec. » Voilà un autre verset rapide à donner aux gens. Remarquez qu'il est dit « à quiconque croit, pour le juif premièrement, puis au grec. » Quel est le plan de salut pour le juif L'évangile. Quel est le plan du salut dont ont besoin les grecs L'évangile. Qu'est-ce que l'évangile La mort, l'ensevelissement et la résurrection du Christ. La foi dans la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Christ pour la rémission des péchés, c'est l'évangile. Et cela fonctionne pour tout le monde. Il en est de même pour l'hindou, le musulman. Vous dites, j'ai peur d'aller gagner des âmes parce que je ne sais pas quoi faire quand je parle à un musulman. Donnez-leur l'évangile. Je ne sais pas quoi faire si je confronte un athée. Donnez-leur l'évangile. Je ne sais pas quoi faire s'ils sont hindous. C'est le même pour tout le monde. Croire en Jésus-Christ fonctionne pour tout le monde. S'ils croient. Donc, la première chose que je fais, maintenant, nous sommes dans la viande de l'enseignement. C'était l'introduction pour entrer dans la conversation. La viande de l'enseignement. Il y a quatre éléments dans la viande de donner l'évangile à quelqu'un. Les quatre éléments que je vois quand je donne l'évangile à quelqu'un, et numéro un, je dois montrer à cette personne qu'il est un pécheur et que le châtiment est l'enfer. Parce que voilà le point important. S'ils ne savent pas qu'ils sont pécheurs, et s'ils ne savent pas que la punition est l'enfer, de quoi vont-ils être sauvés La Bible dit « Et tu appelleras son nom et Jésus, car il sauvera son peuple de leurs péchés ». Comment pouvez-vous être sauvés de vos péchés si vous n'admettez pas que vous avez péché Vous ne savez même pas ce que c'est que le péché. vous reconnaissez même pas vos péchés. La première chose que je vais faire est de leur montrer qu'ils sont pécheurs, et leur montrer la peine du péché. Voilà la première chose. Deuxièmement, je vais leur expliquer comment Jésus-Christ est venu sur cette terre. Je vais leur expliquer sa vie et son ministère et comment il est mort, a été enterré et ressuscité pour nous sauver de nos péchés et nous sauver de ce châtiment. Troisièmement, je vais leur montrer à partir de la Bible que la foi seule est ce qui nous sauve. La foi signifie simplement croire, que la foi ou que croire est ce qui nous sauve. Et ce n'est pas nos œuvres qui nous sauvent, ce n'est pas en étant bon ou en nous faisant baptiser ou en allant à l'église. Le quatrième élément que je vais leur montrer est que vous ne pouvez pas perdre votre salut, qui est la vie éternelle. Ce sont les quatre éléments. Il y a beaucoup de personnes dans notre église qui ont été gagnées des âmes depuis une longue période. Et si vous allez gagner des âmes avec eux, vous allez vous dire ils ne vont pas gagner des âmes de la même façon que vous, Pasteur Anderson. Ils le font très différemment. C'est très bien, c'est ok. Il y a une Bible entière remplie de versets à utiliser pour donner l'évangile. il y a plus d'une façon de le faire, le travail. Vous ne devez pas tous être des clones et des robots faisant exactement de la même façon. Mais je vous recommande, en tant que débutant, de ne pas essayer d'être original et créatif. En tant que débutant, si vous êtes intelligent, trouvez quelqu'un qui est un gagnard d'âme efficace, le pasteur Anderson. Apprenez sa méthode, utilisez-la et soyez efficace, puis commencez à développer votre propre style. « Je pense que tout le monde devrait avoir son propre style, parce que Dieu peut nous utiliser tous différemment, parce que nous sommes tous uniques. Il y a des gens à qui, si je leur donne l'évangile, ils ne seront pas sauvés, mais si vous leur parlez, ils le seront, parce que nous sommes différents. Je pourrais les rebuter, mais vous, ils vous apprécieront, ou vice-versa. Habituellement, c'est comme cela que ça va se passer. Je vais les rebuter, mais ils vont vous apprécier. Les gens ne m'apprécient pas, je ne sais pas pourquoi. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde est différent. Personne ne va être exactement pareil. » Surtout, une fois qu'ils sont plus avancés, ils vont le faire de leur propre façon. Mais laissez-moi vous dire ceci. Ces quatre éléments doivent être là, Ou vous n'êtes pas dedans. Vous devez montrer le fait qu'ils sont pécheurs et que l'enfer est là. C'est un élément important. Vous devez montrer l'évangile de Jésus-Christ et sa mort et son enterrement et sa résurrection et enseigner qui était Jésus et non pas simplement supposer que tout le monde connaît toute l'histoire. Expliquez-la brièvement. Vous devez montrer le fait que le salut est par la foi seulement, et pas par les œuvres. C'est essentiel. Écoutez-moi maintenant. Vous devez parler de la vie éternelle avec les gens. Vous devez parler de la sécurité éternelle du croyant. Voilà où nous divergeons avec beaucoup de baptistes fondamentalistes indépendants. Chaque baptiste fondamentaliste indépendant sera d'accord que vous ne pouvez pas perdre votre salut, que c'est la vie éternelle, et qu'une fois sauvé, toujours sauvé. Et si vous ne croyez pas ça, vous n'êtes pas sauvé. Vous devriez écouter mon serment. J'ai prêché un serment il y a quelques mois appelé « Une fois sauvé, toujours sauvé ». Vous pouvez le télécharger et l'écouter. C'est bibliquement très clair et pourquoi vous devez le croire. Voilà le point important. La plupart des baptistes indépendants vont complètement zapper cette composante. Ils vont y aller et juste dire « Vous êtes un pécheur, Jésus est mort pour vous, croyez en Christ ». Et beaucoup de fois, ils l'exposent très rapidement et ne donnent pas clairement l'évangile. Parfois, ils vont seulement y passer deux ou trois ou quatre minutes. C'est de là qu'ils tirent leur réputation de « un, deux, trois, répétez après moi ». Piche, paf, merci madame. Juste une évangélisation rapide, juste tout lui jeter au visage. Quand je vais gagner des âmes, je ne vais pas essayer de courir vers la porte suivante. Vous devez aimer et vous soucier de la personne avec qui vous parlez. Assez pour faire un bon travail. Et pas seulement je veux plier ça et sauter à la prochaine porte. Non, vous devez aimer et prendre soin de cette personne, assez pour faire un bon travail. Je préfère avoir une seule conversation où je fais un bon travail, plutôt qu'un tas de conversations bâclées. Ce sont de vrais êtres humains. Prenez votre temps et faites-le bien. Mais ne vous acharnez pas. S'ils comprennent une étape, allez à l'étape suivante. Vous ne devez pas vous acharner en rabâchant la même chose en étant super redondant, mais prenez le temps nécessaire. Est-il possible de gagner quelqu'un au Seigneur en 5 ou 10 minutes Oui, c'est possible, mais voici le truc. Si vous pouvez le gagner au Seigneur en 5 minutes, ça devrait être déjà quelqu'un qui est déjà mûr pour la cueillette, qui sait déjà beaucoup de choses sur l'Évangile. Ils y sont déjà à 90% et il y a beaucoup de gens comme ça dehors. Oui. Oui. Ils savent beaucoup de choses sur Christ, ils savent déjà beaucoup sur qui il est, ils connaissent déjà beaucoup de versets, mais ils n'ont tout simplement jamais été sauvés. Ils ne comprennent tout simplement pas que c'est par la foi seulement. Parfois, il y a des gens comme ça qui en connaissent déjà beaucoup, et vous avez juste à aller aux étapes 3 et 4 avec eux. Donc, je dis cela, tout le monde est différent pour moi. Personnellement, une personne facile, qui connaît déjà un peu l'évangile, mais qui n'est pas sauvée, mais qui a entendu beaucoup de choses sur Jésus, qui est dans une église. Pour moi, la moyenne pour traverser à fond le plan du salut avec cette personne est d'environ 10 à 12 minutes. C'est ce que ça va prendre, juste pour une victoire facile. 5 minutes, ça devrait être le scénario parfait. Honnêtement, 10 ou 12 minutes est à peu près ce qu'il me faut. Combien de minutes faut-il, frère Garrett Je sais que vous comptez les minutes. 15 minutes. Vous ne dites pas 15 minutes. Je vais gagner avec les âmes avec lui, il dit. Ça va me prendre environ 14 minutes. Il est toujours très précis. Il faut environ 14 minutes pour le traverser. Personne ne peut dire que le frère Garrett ne l'approfondit pas. Beaucoup de gens vont nous attaquer et dire, vous ne pouvez pas emmener quelqu'un au salut en 10 minutes. Vous ne pouvez pas sauver quelqu'un en 15 minutes. Voilà ce que je leur dis toujours. Je leur dis toujours, regardez ma démonstration pour gagner des âmes en 10 minutes sur YouTube, qui dira exactement 10 minutes. « Regardez cette démonstration et dites-moi à quoi j'aboutis. Et j'ai dit ça à un gars, un pasteur, il est allé la regarder, il a dit, « Vous savez quoi Vous avez raison. Vous l'avez fait. Vous avez donné l'évangile clairement et efficacement en dix minutes. » Parce que vous ne pouvez pas... Ce n'est pas une histoire de chiffres. C'est à propos d'approfondissement. Vous pouvez approfondir en dix minutes. Si quelqu'un est un enfant, ça va probablement prendre un peu plus de temps que dix minutes. Parce qu'il faut briser des choses en eux. Si quelqu'un est vraiment dans une fausse religion, ça va probablement prendre un peu plus de temps et vous allez devoir expliquer pourquoi certaines de ces choses sont une erreur. Vous aurez besoin de 15-20 minutes. Je dirais qu'une victoire facile est une affaire de 10 minutes. Et voilà ce qu'est la démonstration basique en ligne pour gagner des âmes. C'est juste un scénario de base facile parfait. Voilà ce que c'est. Voilà pourquoi il y a deux bases dans le nom. Pour quelque chose de plus avancé, nous avons téléchargé une des Frère Stocky et moi, frère Gareth et moi, nous avons fait quelques démos en ce qui concerne les pentecôtistes, les témoins de Jéhovah. Je pense que ces vidéos duraient autour de 15 ou 20 minutes, parce que vous avez à faire face à certaines de ces trucs. Mais encore une fois, approfondissez, prenez votre temps et traversez-le en entier. Ce n'est pas une course, nous avons parlé à une vingtaine de personnes. Non, je préfère amener une personne au salut et bien le faire, et ensuite nous irons à la prochaine porte. Je vous dis ça, parlez à chaque personne comme si elle était votre mère. Si vous parliez à votre mère, serez-vous pressé d'aller à la prochaine porte ou voudrez-vous faire un bon travail Cela prend habituellement environ 10 minutes minimum, 8 ou 10 minutes minimum, je dirais. Mais encore, ne soyez pas trop obsédé par les chiffres. Donc, ce sont les quatre composantes qui doivent être là. Ces éléments doivent être là pour être approfondis. Maintenant, revenons en arrière. Et encore, je ne vais pas tout passer en revue ce matin. Revenons en arrière et regardons ces quatre composants et ralentissons. Le composant numéro un est de leur montrer que nous avons tous péché et que la punition est l'enfer. Voici où je vais pour leur montrer. Le premier endroit où je vais est Romains 3.23. Et dans Romains 3.23, si vous vous y rendez, il y est dit « Car tous sont péchés et n'atteignent pas la gloire de Dieu ». C'est un grand verset juste là pour leur montrer qu'ils sont pécheurs. Vous n'allez pas vraiment les désigner parce que vous leur dites que tous sont péchés. Car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu. Qui vous êtes n'a pas d'importance. Combien vous êtes bon n'a pas d'importance. Vous n'atteignez pas, vous n'êtes pas à la hauteur du standard de Dieu, du bien et du mal. Maintenant, un verset optionnel vers lequel vous pouvez également vous tourner. Je dirais que Romains 3.23 est le verset de base. Voici un verset en option vers lequel vous pouvez vous tourner si quelqu'un fait une tête étrange quand vous leur montrez ce verset. Romains 3.10 dit « Comme il est écrit... » « Il n'y a aucun homme droit, non pas un seul. » Voilà un autre verset d'appui que vous pouvez utiliser si vous estimez qu'il est nécessaire de dire « Je ne suis pas juste, vous n'êtes pas juste, vous savez, quelqu'un qui est juste, quelqu'un qui est juste tout le temps. »« Nous ne sommes pas justes, nous sommes pécheurs. » Ensuite, je veux leur montrer la peine pour le péché. Je tourne juste une page dans ma Bible vers Romains 6, 23. C'est efficace, c'est juste là, boum. Et je leur montre la première partie de Romains 6, 23 où il est dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Et je dis à cette personne que nous allons tous mourir un jour, physiquement. Mais la Bible parle d'une seconde mort. Laisse, Laissez-moi vous le montrer dans l'Apocalypse. Je leur montre que le salaire du péché, c'est la mort. Mais je dis que la mort, physiquement, n'est pas l'affaire. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas que vous mourrez physiquement et voilà. Je les emmène à Apocalypse et je leur montre la seconde mort d'Apocalypse 20.14. Dans Révélation 20.14, la Bible dit « Et la mort et l'enfer » furent jetés dans le lac de feu. C'est là la seconde mort. Et quiconque n'était pas trouvé écrit dans le livre de vue, fut jeté dans le lac de feu. La Bible enseigne que cet endroit, le lac de feu, est connu comme la seconde mort. Beaucoup de gens pensent que cet événement est appelé la seconde mort. Non, l'endroit est appelé la seconde mort. Et je vais vous le prouver. Je leur montre Apocalypse vingt-quatorze et 15 et je dis que ceci est la seconde mort et je leur lis ces deux versets et voici ce que je leur demande. Comment appelez-vous cet endroit à propos duquel nous avons lu Parce que je leur parle de la seconde mort, de l'étang de feu et 99% des gens vont vous dire que c'est l'enfer quand ils entendent le lac de feu, vous n'êtes pas dans le livre de la vie, vous y êtes jeté. Maintenant jusque là je leur ai montré qu'ils sont pécheurs, que le salaire du péché c'est la mort, mais pas juste la mort physique, il y a aussi une deuxième mort dans l'étang de feu. Ensuite je les amène au chapitre 21, verset 8, la même page, juste en bas de la page, 21, 8. Il est dit « Mais les craintifs et les incrédules, et les abominables et les meurtriers et les luxurieux et les sorciers et les idolâtres et tous les menteurs auront leur part dans le lac qui brûle avec le feu et le soufre qui est la seconde mort. Donc, notez que l'étang de feu et de soufre est la seconde mort. Vous voyez comment l'étang de feu est la seconde mort Et je montre à la personne cette liste de péchés qui vont vous envoyer en enfer. Parfois, je vais leur dire, vous n'êtes probablement pas un meurtrier ou un sorcier. Non, non, je n'ai jamais fait ces choses. Mais attendez une minute, qu'en est-il de tous les menteurs Et je dis que j'ai déjà menti avant. Avez-vous jamais dit à mon 99% des gens vont dire « Bien sûr que j'ai dit beaucoup de mensonges. » Et je leur dis « Vous savez quoi La Bible dit que tous les menteurs vont aller où ?» Puis ils disent que la Bible dit que tous les menteurs vont aller en enfer. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils viennent de comprendre J'ai péché, j'ai menti, et je leur dis toujours que vous avez probablement fait aussi quelques-unes des autres choses sur la liste, peut-être. Et vous avez probablement fait d'autres choses qui sont pires que le mensonge. Mais même si tout ce que vous avez fait était de dire un tas de mensonges dans votre vie, vous y allez encore, tous les menteurs, ok Ceci, juste là, ce que je viens de vous montrer, Romains 3, 23, Romains 6, 23, Apocalypse 20, 14 et 15, et Apocalypse 21, 8, ça couvre ce sujet. Ce sujet est entièrement couvert par ces écritures pour leur apprendre que nous sommes tous des pécheurs et que nous méritons tous l'enfer. Parfois, vous pourriez avoir besoin d'un peu plus de soutien sur ceci, parce que certaines personnes pourraient rechigner là-dessus. Je leur montre cela et ils rechignent. Et ils disent « Je ne pense pas que nous ayons tous péché. » Alors vous allez avoir besoin de quelques versets supplémentaires sur le fait d'être un pécheur. Un Jean Indice, par exemple. Ou ils pourraient rejimber et dire « Je ne pense pas que l'enfer soit un lieu réel. » Ensuite, vous pouvez les mener à d'autres écritures d'appui. « Marc, euh, chapitre 9, est un bon support. » Marc, chapitre 9, les huit derniers versets de ce chapitre insistent là-dessus. Ça parle du feu de l'enfer, c'est éternel. Il existe d'autres versets que vous pourriez utiliser si c'est nécessaire, mais ça couvre vraiment le sujet. Mais un autre verset que j'aime parfois citer, si je pense que ce sujet doit vraiment être réglé, c'est Apocalypse 20, dix Parce qu'il est dit, il est sur la même page, vous y êtes déjà. Si je sens que cela est nécessaire, si je sens que cette personne a besoin... D'en entendre un peu plus sur ce point, je leur montre Apocalypse 20, 10, qui dit « Et le diable, qui les avait trompés, fut jeté dans le lac de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit pour toujours et à jamais. » Ça démontre réellement que l'enfer est un châtiment éternel. Donc, encore une fois, quelles sont les écritures de base pour cette phase Romains 3, 23, Romains 6, 23, Apocalypse 1, 14 et 15 et Apocalypse 21.8, voilà le corps, voilà l'épine dorsale, ces quatre-là. Et avec beaucoup de personnes, c'est tout ce dont vous allez avoir besoin. Parce qu'ils ont déjà entendu parler de l'enfer, ils l'ont compris, ils croient déjà l'enfer. Un grand nombre de personnes le savent déjà. Ils croient déjà à l'enfer. Je ne m'acharne pas si les gens le savent déjà. Mais si vous avez besoin d'un peu plus de soutien, vous avez des versets comme Romains 3.10, 1 Jean 1.10, vous avez Marc chapitre 9, vous avez Apocalypse 20.10, vous avez Matthieu 25, 41, juste pour soutenir ce que vous dites, ok Mais une fois ce qu'ils comprennent, avancez, ne vous acharnez pas. Maintenant, un grand nombre d'évangiles aujourd'hui, le style populaire de nos jours, quand ils donnent l'évangile, rendu populaire par les réconfortes et les cœurs camerones de ce monde, leur façon populaire pour donner l'évangile est de passer 90% de leur temps sur ce point. Et 10% de leur temps sur l'évangile. Qu'est-ce que la Bible dit être la puissance de Dieu pour le salut. Il est dit que je n'ai pas honte de l'évangile du Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut. Ils prennent un verset de Galate hors de son contexte, qui dit que la loi était notre maître d'école pour nous amener à Christ. Et ils prennent juste un verset en dehors de son contexte et ils y vont à fond. Et hey, la loi est notre maître d'école pour nous amener à Christ. C'est la loi qui sauve la loi, il suffit de parler de la loi, seulement la loi, la loi, la loi, la loi. La loi n'est pas la puissance de Dieu pour le salut. Et vous savez quoi Oui, la loi est notre maître d'école pour nous amener à Christ. Parce que je ne saurais pas ce que la convoitise est si la Bible n'avait pas dit « tu ne convoiteras pas ». Je ne saurais même pas ce que voler est un péché si la Bible ne disait pas « tu ne voleras pas ». Évidemment, la loi est un maître d'école pour nous amener à Christ parce qu'elle nous montre notre besoin de sauveur. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. La plupart des gens dehors, il ne faut pas prendre 20 minutes pour les amener à maître qu'ils sont pécheurs. Combien de temps faut-il pour la personne moyenne qui ici si, va gagner des âmes presque chaque semaine Permettez-moi de vous demander, messieurs, combien de temps faut-il habituellement pour amener les gens à admettre qu'ils sont pêcheurs Les Charmillers Il suffit de leur demander. Oui, 5 secondes. Oui. Combien de temps faut-il habituellement frère Fred Charles Une minute. Combien de temps faut-il pour faire admettre aux gens qu'ils sont des pécheurs et qu'ils ont brisé les lois de Dieu C'est presque automatique. Hop, je suis un pécheur. Cela ne signifie pas qu'ils croient nécessairement à l'enfer ou que leurs péchés vont les condamner à l'enfer c'est pour ça que vous passez par quatre, 5 ou six écritures et leur expliquez ça pour leur enseigner. Mais quand ils le comprennent, ils le comprennent. Ce truc à la mode, la loi, la loi, utiliser la loi, l'utilisation de la loi. Non, utiliser l'évangile. Écoutez, avons-nous besoin de la loi Oui. Mais ce n'est pas la viande et les patates, c'est l'apéritif, c'est l'étape 1. Nous devons nous concentrer sur là où Dieu met l'accent, c'est-à-dire Jésus. Jésus est le centre, l'évangile est le centre. J'ai lu des plans de salut où littéralement 90% de la page c'est vous êtes un pécheur, vous avez péché, vous avez péché, péché, vous êtes méchant, vous êtes sale, vous êtes ignoble, vous êtes une raclure. Et alors il est dit, ah au fait, euh, Jésus est mort pour vous, maintenant priez cette prière. C'est fou, vous voyez ce que je veux dire Ils ne prennent même pas le temps de parler de la résurrection, c'est tout sur le sujet de vos péchés, vos péchés, vos péchés, vos péchés, vos péchés. C'est littéralement le point le plus rapide des quatre. Ça devrait être le point le plus rapide, car ça devrait être facile pour les gens de comprendre. Avec certaines personnes, cela est plus long, mais ça ne doit pas prendre toute la journée. Et vous connaissez les « Oh, vous êtes trop tiède, vous y allez doucement avec les gens ». Non, je ne suis pas une excité désagréable. Je ne suis pas une excité désagréable qui va se tenir à la porte de quelqu'un et lui dire comment il est sale et méchant. Parce que devenez quoi c'est de toute façon une fausse doctrine qui dit que vous devez être vraiment sale et vraiment un champ pour aller en enfer. Tout ce que vous avez à faire est d'être un menteur pour aller en enfer. Vous donnez la mauvaise impression aux gens si vous essayez de dire « Vous êtes vraiment beaucoup plus mauvais que vous le pensez, mon pote. » Vous êtes un meurtrier parce que vous détestez les gens dans votre cœur et vous avez commis l'adultère parce que vous convoitez des femmes chaque jour. Vous avez fait ceci et vous avez fait cela. Vous êtes méchant, vous êtes ignoble. On peut presque être contre-productif en raison du fait que vous donnez l'impression que vous allez aller en enfer parce que vous êtes tellement mauvais. Ils vont ensuite penser en eux-mêmes que non, ils ne sont pas si mauvais que ça. Alors que lorsque vous leur montrez de la façon dont je l'enseigne, je leur montre juste qu'ils sont assez mauvais. C'est tout ce qui importe. Je ne dois pas vous prouver que vous êtes sale et que vous êtes une raclure. Tout ce que j'ai à faire, c'est... Euh... Et c'est, disons, numéro un vous êtes une raclure. Voilà une bonne méthode. Vous allez aller très loin dans l'évangélisation. Cette, cette conversation va aller très loin. Mais encore, comme je l'ai dit, l'objectif de certaines personnes quand ils évangélisent n'est pas d'amener les gens au salut. Quel est mon but quand je vais gagner des âmes Obtenir que des personnes soient sauvées. Oui, je vais faire preuve d'ardiesse. Oui, je vais prêcher la parole. Oui, je ne vais pas diluer le message. Je ne vais pas l'adoucir. Je ne vais pas l'édulcérer. Mais je n'y vais pas pour être un excité désagréable. Et la Bible dit qu'il y en a certains qui prêchent Christ par contestation. Ils prêchent Christ par envie et querelle. Avez-vous lu ce passage C'est dans Philippiens chapitre 1. Il y a des gens qui y vont et leur objectif est d'être déjà agréable. Leur but est d'être arrêtés. Leur but est de faire enrager les gens. Car ça les fait se sentir comme « Ouais, nous sommes sur le front de bataille. Ouais, mais c'est stupide. » Écoutez, si vous prêchez la vérité, assez de gens vont se fâcher après vous sans que vous sortiez pour délibérément rendre les gens fous. Juste prêcher la vérité et le fera. Vous allez avoir les gens paniqués quand vous leur dites que nous allons tous pécher. Quand vous dites que l'enfer est réel, ils vont paniquer. Et quand vous leur dites plus tard dans la présentation que si vous faites confiance à l'église catholique pour vous sauver, et le prêtre et ses sacrements, vous n'êtes pas sauvé. Vous êtes sur le chemin de l'enfer. Cela va les rendre fous. Pourquoi être désagréable C'est inutile. Vous savez quoi Vous dites, je vais juste faire ce que dit Kurt Cameron, je vais faire ce que dit Réconfort. Mais vous savez quoi, numéro 1 Quoi de neuf docteurs était une série stupide Mais le numéro 2, euh, ceci est hors contexte, sujet 2. Si vous regardez la vidéo d'évangélisation mise en ligne par Réconfort et Kurt Cameron, avez-vous déjà remarqué comment les gens ne sont jamais sauvés avec eux Il faut un, un spectacle, ça doit être appelé « Comment échouer à gagner des âmes ». Littéralement, quelqu'un a partagé une photo avec moi d'un gars, un gars pas sauvé, tenant un DVD de John Lennon, tenant un DVD, tenant un DVD, et voici l'histoire d'évangélisation de Réconfort. Réconfort raconte, je suis allé parler à ce gars, et je lui ai demandé si je pouvais lui donner l'évangile, et il ne voulait pas l'entendre. Je lui ai demandé s'il voulait regarder ce DVD, et il a répondu que non. Je lui ai dit, allez, vous aimez John Lennon, n'est-ce pas Aimez-vous John Lennon Parce que c'est un DVD qui utilise John Lennon pour donner l'évangile. Quel genre d'idée stupidesse Quelle folie Mais passons, oh allez, vous aimez John Lennon, n'est-ce pas oui, j'aime John Lennon. Eh bien, prenez ça. Puis-je prendre une photo de vous, le tenant Et il est d'accord pour nous laisser prendre la photo. S'il vous plaît, priez pour lui qu'il soit sauvé. Tu es un idiot. Tu es un retardé. Je préfère voir des photos de ton chat stupide. Envoie-moi des photos de ton repas. Pourquoi m'envoyez-vous une photo de votre évangélisation ratée Vous avez donné à un gars un DVD dont il ne voulait même pas. Ça n'a aucun intérêt envers l'Évangile. Et donc, vous êtes si stupide que vous vous dites, prenant une photo de lui. Voici une photo de moi, échouant. Même lorsque j'amène les gens au salut, je ne prends pas leur photo. Oui, exactement. Oui, exactement. exactement. Il serait beaucoup plus logique de prendre une photo de quelqu'un qui est sauvé, plutôt que de quelqu'un qui ne l'est pas. Téléchargeant des photos de personnes qui ne sont pas sauvées. Ces gens sont stupides. C'est stupide, c'est ridicule. Amen. amen. amen. Ce serait comme si je disais, euh, j'essaie de penser un exemple, c'est difficile de trouver un exemple assez stupide de comment vous pouvez faire cela. Pourquoi ne pas lancer tout simplement une chaîne YouTube de vidéos pratiques, comment ne pas faire des choses Voilà comment faire pour échouer à changer un pneu. Voilà comment faire pour échouer à changer vos plaquettes de frein. Voilà comment faire pour échouer à poser du papier peint. Voici pour que le jointoiement du carrelage soit très moche. C'est tout simplement stupide. Si je veux apprendre à gagner des âmes, je veux voir quelqu'un qui a réussi. Vous dites Oui, mais vous savez, dans la vraie vie, vous échouez. Oui, vous échouez, ami, parce que vous êtes un perdant, vous n'êtes pas sauvé, réconfort. Pourquoi ne pas simplement changer le titre du livre de Actes en l'échec des apôtres Vous savez pourquoi ça n'est pas appelé l'échec des apôtres Parce qu'ils amènent des gens au salut dans chaque chapitre. Ils en amené des gens au salut, ils amènent les gens au salut. Ils disent pas juste euh, « Voulez-vous, euh, s'il vous plaît, euh, s'il vous plaît, prendre mon DVD de John Lennon et poser avec, que je puisse avoir quelque chose à mettre sur Internet ?» Voilà le perdant que vous écoutez quand vous écoutez la voix du maître. Réconfort et Kurt Cameron. Et toutes leurs vidéos sont comme ça. Ils échouent tous. Échec, échec, échec et encore échec. C'est stupide. Qui regarde ce genre de choses Oh, mais ils ont la puissance de Dieu avec leur loi du business. Euh, je vois à travers ton stupide accent néo-zélandais, l'ami. Je ne suis pas impressionné. Votre gadget. Votre vie entière est un gadget, réconfort. John Lennon est votre gadget. Hitler est votre gadget. Votre accent néo-zélandais est un gadget, mon ami. Quoi de neuf docteur, est un gadget. C'est vrai, vrai. vrai. Amen. Amen. Oui, c'est vrai. Mais qu'importe. Laissez-moi passer ceci. Nous manquons de temps. Tout ce que nous avons fait était à propos du point 1. Je suis comme réconfort. Je passe tout mon temps sur le point 1. Les points vraiment importants sont les points 2, 3 et 4. C'est la partie importante. Mais c'est pourquoi vous devez revenir ce soir pour apprendre à propos de la partie importante. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui parce que honnêtement, nous avons besoin de donner aux gens l'évangile. Le porte-à-porte -porte est là où tout commence. Voilà où vous obtenez de l'expérience, voilà où vous obtenez beaucoup de compétences, voilà où vous gagnez de la hardiesse, mon ami. En outre, cela est quelque chose qui doit être une partie de notre vie quotidienne, notre vie personnelle. Nous avons beaucoup d'occasions, les gens avec qui nous travaillons, les amis, les familles, les êtres aimés, si nous les aimons, nous voulons, nous voulons les sauver. Je dis toujours aux gens, à la fin de l'étape 1, je dis toujours, donc ce verset dit que nous méritons tous d'aller en enfer. Mais savez-vous que Dieu nous aime Et quand ils disent oui, j'ai entendu dire que Dieu nous aime, je leur dis... Si Dieu nous aime, veut-il que nous allions en enfer Et ils répondent que non. Et je leur demande, était-ce juste une blague quand il a dit ce verset Ils répondent non, ils ne plaisantaient pas. Donc nous méritons d'aller en enfer. Mais il nous aime, il ne veut pas que nous allions en enfer. Voici ce que le Christ a fait en sorte que nous n'ayons pas allé en enfer. Et voilà où j'aborde l'étape 2. Voilà où j'aborde la puissance de Dieu. Voilà où j'aborde Jésus et sa vie, sa mort et sa résurrection. Courbons nos têtes et ayons un mot de prière. Père, je prie que tout le monde ici ait appris quelque chose de ce serment, Seigneur, et qu'ils ne vont pas simplement sortir et ne pas appliquer ceci, Seigneur. S'il vous plaît, aidez-les à apprendre ces méthodes et ces vérités. J'espère que quelqu'un qui est assis dans l'auditorium se dira à lui-même qu'il doit sortir et frapper aux portes. Je dois sortir et faire un peu d'évangélisation à la suite de ce discours. Je suis enflammé, je suis surexcité. Dieu travaille dans mon cœur pour que je doive faire un peu d'évangélisation. Seigneur, je prie qu'il y ait quelqu'un ici ce matin, qui viendra aux périodes d'évangélisation et le fasse, Seigneur. Je prie que d'autres, et peut-être, s'ils ont déjà été gagnés des âmes, peut-être qu'ils aient glané une astuce qu'ils pourraient utiliser pour être un meilleur gagneur d'âmes, Seigneur. Parce que ça en vaut vraiment la peine. Père, je prie que beaucoup reviennent ce soir écouter le reste du message. Au nom de Jésus-Christ, nous vous prions, Amen. Avant que nous chantions notre dernière chanson, je voudrais dire ceci à propos de gagner des âmes. C'est que nous avons beaucoup d'opportunités dans notre Église pour aller gagner des âmes. Et la raison est que nous voulons vous rendre plus pratique et facile de le fait d'aller gagner des âmes. Je comprends que vous pourriez ne pas avoir beaucoup de temps, peut-être que vous habitez loin, et voilà pourquoi nous faisons cela. Et dans le bulletin, vous voyez que nous avons la période principale d'évangélisation aujourd'hui à 13h30. Voilà la plus longue sortie d'évangélisation, voilà une sortie de 3h, si vous venez, vous présentez à 13h30. Mais voilà l'important. Vous pouvez venir avec votre propre voiture et aller pour une heure mais le dimanche est la principale période d'évangélisation. C'est une sortie de 3 heures. Mais les autres sorties d'évangélisation qui sont répertoriées sur les mercredis soirs à 17h15, ça dure une heure, lundi, samedi et dimanche, les groupes d'évangélisation régionales, voilà une chose d'une heure. Voilà une bonne façon de base pour faire un peu d'évangélisation, mais pas seulement. Même si aucune de ces périodes ou différents lieux ne vous convient, tout ce que vous avez à faire est de simplement demander à quelqu'un. Demandez-moi, demandez à quelqu'un et nous vous emmènerons gagner des âmes selon votre convenance. Je vais aller vous chercher à votre maison et je vous emmènerai gagner des âmes dans votre quartier ou quelques quartiers plus loin, si vous n'allez pas à être gêné lors de vos premiers moments d'évangélisation. Nous pouvons certainement aller gagner des âmes. Et permettez-moi rapidement, vraiment, rapidement, justement, de vous présenter les trois leaders des groupes régionaux d'évangélisation parce que vous avez besoin de parler avec eux si vous voulez aller gagner des âmes dans les parages. Frère Richard Miller, levez-vous. Il fait une période d'évangélisation le lundi soir à 18h30. Ils se réunissent à son appartement. Vous lui parlez. Il vous donnera l'adresse. Vous vous y réunirez le lundi soir à 18h30. Puis le frère Donny Romero, levez-vous de façon à ce que tout le monde puisse vous voir. Si vous habitez dans les quartiers ouest, et même si vous n'habitez pas dans les quartiers ouest, mais que vous vous dites que vous voulez gagner des âmes un samedi... Il y va le samedi à 10h. Il vit va dans West Phoenix, autour de Thomas et de la 43 e avenue, quelque chose comme ça. Vous pouvez y aller avec lui. Et il y a aussi le frère Sean Fairchild. Levez-vous Sean. Fairchild fait une sortie d'évangélisation plus courte, le dimanche après-midi, à 14h30, à Gilbert. Donc si vous habitez par là, ou si vous voulez aller gagner des âmes là-bas, allez-y avec frère Fairchild. Donc nous essayons de vous le rendre pratique, parce que nous voulons que chacun soit capable d'en faire partie. Et ceci est l'une des choses qui rend notre église grande, que nous aimons les gens, que nous atteignons un grand nombre de personnes et que nous frappions un grand nombre de portes. Voilà ce à quoi nous sommes entièrement, c'est ce que nous voulons continuer. Frère Segura, venez chanter notre chanson.